Bonjour, euh, aujourd'hui nous sommes le 3 mars euh, 2020. Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent euh, visionner cette partie vidéo. Bon, depuis euh, maintenant, euh, la dernière fois que j'avais fait euh, revenir à vélo, euh, je revenais euh, donc euh, des galeries. <rire> J'avais eu cette idée comme ça pour, euh, pour cette balade à vélo, je n'étais même pas équipée. J'avais juste un scratch. Je devais me débrouiller avec ça, quoi, mais bon, finalement j'ai arrivé. Voilà, euh, c'est euh, vrai, moi je, je n'ai pas eu comment euh, c'est pas dans mon habitude de. Euh, de filmer euh, lorsque je roule comme ça. Mais là, là euh, je vais prévoir euh, à ce que euh, je sois je sois équipée quoi. Hein, maintenant euh. bon, c'est vrai que c'était sur le coup, euh, voilà quoi. Et sinon euh, bon je, euh, je viens à mes discours euh, libres. Que j ai, j ai, euh, c'est imprévisible, hein. je, je n'y attends pas, euh, des... je me documente euh, rarement, je prends les choses euh, celles qui me viennent à l'esprit et donc euh, c'est pour ça que je, euh, euh, je, veux, euh, je veux partager à euh, un grand nombre ceux qui veulent surtout euh, voir euh, l'ensemble de mes vidéos. Hein. Moi, je ne veux pas, pas importuner euh, le monde qui ne souhaite pas, mais bon, on est déjà équipé, on est équipé et, et euh, on peut choisir euh, de ce qu'on veut, euh, qu qu veut regarder ou pas. Il euh, euh, y a tellement de gens, euh, apparemment, se sentent obligés, alors que euh, nous, il y a des paramétrages auxquels. Euh, on ne souhaitez pas euh, voir les vidéos, euh, bloquées, puis ça, on n'en parle plus. Mais voilà quoi, il euh, y a tellement de choses qui ne tournent pas rond quoi. Euh, les gens ils viennent juste pour euh, malmener les autres. Malheureusement c'est dans ce... Euh, voilà quoi, on ridiculiser et puis euh, en mettant des commentaires euh, atroces mais c'est tout ça moi je, je, je bloque quoi j'ai je, je, je jamais euh, voulu enfin euh, si une fois j'avais euh, activé pour les commentaires mais euh, bon j'ai pas j'ai quasiment personne qui est là j'ai pas d'abonnés j'ai pas ça, moi je me dis ce l'ensemble de mes vidéos donc euh, je me protège quoi je, euh, je veux rester sur euh, des, des choses très euh, très filtrées, quoi. je veux quand même euh, voilà c'est plus bien voilà, c'est on ne sait jamais ce qu'il peut avoir, hein. c'est sûr que euh, Là, on nous met euh, la peur au ventre, on, on nous met, hélas, euh, on, on nous fait croire de toutes choses. Euh, euh, on se sent abétis parce qu'on n'est pas documenté sous le sur nos yeux, on n'a rien. On n'a pas été sur le terrain. Euh, C'est comme... Euh, le coup du lieu, enfin, la, la pandémie euh, qui se passe en ce moment euh, sur le coronavirus, qui, euh, qui circule dans le monde entier gravement, mais ça on, on met la, la peur au ventre quoi, hein. ils disent que c'est dû à, un, à des animaux, c'est dû à des animaux comme euh, les pangolins, les euh, les chauves-souris, soit disant je ne sais pas si les chauves-souris qui euh, fait ça pour un centre chinois de contrôle et de prévention pour les maladies quoi et euh, et un autre de l'Académie chinoise des sciences. Alors eux ils, ils supposent que c'est dû à ces animaux-là. Et là ils. Ils se mettent encore en question, c'est dû à ça, mais vous imaginez, il a des... on nous dit dans les médias que des centaines de morts, mais allez savoir si n'est pas plus, si ça n'a pas été multiplié, mille fois plus quoi, mais qu'on ne nous le fait pas savoir, bêtement nous euh, on croit ce qu'il y a dans les médias, et euh, malheureusement, on, on se fait euh, ridiculiser en disant, on se fait euh, malmener après, euh, euh, soi-disant on fait des fake news, euh, on est désinformé, quoi. On est, on est un peu. Euh, malgré euh, les pandémies qui circulent, bah. Euh, moi j'ai. Euh, je. Je m'en doute dans ces trucs-là, parce que euh, déjà à l'époque c'était la vache folle, après c'est euh, le sida, enfin, le HAN1, le SRAS, euh, il, il y a eu. Euh, enfin, il y, a, il y a plusieurs sortes de virus mortels que ça, ça met de. Le, ça met. Euh, euh, comment dire ça mais de l'encombrement euh, psychologique, euh, moral, euh, par l'influence de la peur. Ils font tout pour nous faire peur et la peur crée euh, un affaiblissement de notre métabolisme. Le, le moral joue un rôle important. Ben voilà, les, les médias, certes, ils nous disent euh, soyez prudents et tout ça. L'emprise de la peur. Parce que, bon, certes, on est sous l'emprise des élites euh, à nous faire peur euh, au niveau pécunier, tout ça, à si euh, nous menacer sans cesse. Si on ne fait pas ça, on est pénalisé. Hein, euh, on fait tout pour affaiblir la force humaine. On fait tout pour affaiblir, euh, dire, euh, non, euh, euh, ça n'a pas droit quoi, ils n'ont pas le droit d'être euh, euh, dans toute leur force possible. Donc euh, on se sent euh, assaisi par rapport à ça. Donc euh, forcément on, on joue sur notre euh, métabolisme. On y jouait, hein. Euh, comme euh, les jeux de comme j'ai toujours dit. Hein. On est, on est vraiment euh, manipulé comme des gens, on est une, trois fois rien, hein, on, on croit tout et tout ce qu'on on nous dit euh, que ça soit, que, ça, euh, que selon euh, les choses qui, euh, qui sont, ils sont mis en œuvre et puis que nous on est obligé de croire bêtement. On est sous cette emprise, malheureusement. C'est comme tout. Hein. C'est comme euh, dans au euh, niveau des, des métiers. Euh, les métiers, on a certes, une, on est passionné par quelque chose qu'on adore faire. Par exemple, il y a faire euh, le ménage ou faire la, euh, la cuisine, euh, s'occuper des animaux, ou des choses comme ça. Euh, ils prennent euh, le relais sur le, le fait euh, de vos, vos passions pour, euh, pour redonner ça, la, la passion, un euh, à de, à de, à devoir envers euh, l'État, la société, un devoir payer, parce que forcément on, de, on doit travailler. Euh, ça coûte de l'argent l'humain, ça coûte de, énormément d'argent. moi je me demande si le coronavirus est dû à, à perte de bourse, tout ça. Et alors ils font euh, éliminer pas mal de, de gens. Et moi je me demande si c'est. Je sais pas si, si c'est vrai ou... mais bon, euh, même si c'est vrai, et puis qu'on nous sait croire que c'est une fake news et tout, mais qu'il s'avère que c'est vrai, on ne pourra jamais la vérité malheureusement. On est euh, Je veux dire, on est vraiment sous euh, cette, euh, cette emprise d'esclavage de, euh, à être euh, soumis euh, envers les ordres de nos élites qui font ce qu'ils veulent de nous. Donc, euh, on, on est infépis, on n'est hein, plus rien. On, on, malheureusement on est des morts vivants, hein on doit subir et, et comme là, comme je disais à l'instant, on euh, travaillait euh, sur nos passions. Euh, C'est comme là, on, a, on est passionné de, de... comme Moi j'aime bien aider euh, les gens, les particuliers, à faire le ménage par exemple. Euh, parce que je, je me sens libre, qu'il y a, y a des choses qui... Mais c'est pas controversé, c'est pas, euh, euh, pas quelque chose de, que les gens ils me demandent, euh, qui qu sont... Bah, c'est vrai que là, euh, là où je fais euh, pas mal de services, les gens ne sont pas imposants, ils me laissent euh, avec les clés, ils me laissent rentrer euh, euh, librement chez eux, euh, faisant le ménage, euh, en toute euh, en toute confiance, malgré qu'il ne faut pas faire confiance à qui que ce soit, malheureusement, euh, se faire voir, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment de euh, voilà puis, euh, et, euh, les gens ils pas ben, les élites, ils s'en prennent euh, à ça, de nos passions, pour en faire euh, un travail. Et finalement, euh, le travail euh, devient une pénibilité à, à force, à force d'en subir. Et ça, euh, malheureusement, on doit payer euh, euh, tous les États, euh, enfin l'État, les, les élites, ceux qui les, les impôts et tout ça, hein, tout, et tout, hein, moi. Il y a il y a tellement de choses qui ne collent pas et puis l'humain devient énormément cher. Parce que la, la vie, euh, la vie augmente énormément de choses. Ils augmentent. Ils font croire qu'on fait énormément d'affaires, mais finalement euh, on est, on est appétit par rapport à ça. Euh, euh, c'est croire que c'est euh, avantageux, il euh, y a des choses beaucoup plus avantageuses, il euh, y a, euh, et puis euh, on se laisse fermer, malheureusement, avec ce euh, qui nous est imposé, quoi, et suite à ça, ben, ça, ça repercute euh, sur l'influence, l'influence euh, de la psychologie morale, hop, et puis euh, on se, se laisse euh, vêtement, euh, dans ce cercle-là, qui on trouve ça normal, quoi. Voilà, on trouve ce train-train euh, à vivre normalement, c'est comme ça. Euh, euh, voilà, quoi. On fait croire tout et n'importe quoi. Qui sont. Euh, qui sont. Euh, c'est malheureusement le cas, quoi, on est, on est soumis dans des choses, euh, des caractéristrales. Voilà, ça nous à nous prendre pour des, des imbéciles, hein. comme j'ai toujours dit. Hein. J'ai toujours dit, euh, euh, on, on nous fait peur du coronavirus et tout ça. Euh, ça certes, il y a des... Chose, euh, des, mais bon, euh, on nous fait. Euh, euh, on, enfin, on est euh, à la lune, euh, toutes les, les choses qui nous émettent, euh, comme quoi euh, le coronavirus, faut euh, faire attention, il faut. Euh, mais. Euh, on est. On, on est face à des maladies euh, incurables. On, on, est, on respire déjà la mauvaise air. On, on, est, euh, on est vraiment dans, euh, dans cette, euh, cette emprise-là qu'on euh, est obligé d'avaler. Euh, Subir, hein, mais, euh, on avale tout et sans aucune. Euh, on, on, est, on, on est vulnérable hein, parce qu'on n'a pas euh, la force de, de combattre euh, comme quoi on n'est pas d'accord. Qu'on soit d'accord ou pas, les gens ils n'ont rien à foutre. Et ça, ils, malheureusement on, on se fait. Euh, on se fait attaquer, mais aveuglément, attaquer, mais comme sur un C'est comme ça, hein c'est monstrueux. Hein Parce que là, on nous fait subir des, des choses comme le coronavirus, et qui circulent euh, euh, principalement euh, euh, des, des animaux comme le pangola ou le pangolin, et les, les chauves-souris et ainsi de suite. Et si c'est pas euh, la, la cause, si c'est pas dû à l'humain, je ne sais pas. Moi, je, je n'ai aucune expérience euh, scientifique dans ce domaine-là. Mais, euh, comme je disais, euh, euh, un groupe de centres chinois euh, de contrôle de prévention euh, sur, euh, des maladies euh, de l'académie chinoise euh, des sciences et il euh, y, a, y a beaucoup de il euh, y a beaucoup de catégories au niveau des, euh, des catégories 4 euh, catégories 3 et ainsi de suite et euh, ça va de 1 je ne sais pas combien euh, qui se trouve à, à Douane, la ville de Douane. Et, et ça, euh, euh, on ne le décrit pas. Hein. Mais moi, je, je ne pense pas que c'est ça vient tout naturellement. Ça. Le virus, euh, comme j'ai dit, euh, comme dit euh, au début de la vidéo, euh, il y a eu euh, la vache folle, les, les séries de virus, le SIDA, un 1 n 1 il y a eu toutes sortes de maladies là. Euh, et pourtant, la, la nature a toujours existé. Alors pourquoi Ça, on en parle à peine maintenant, de ces maladies-là, si c'est dû à, à, naturellement, si c'est de la nature. Les gens de l'époque, alors, ils auraient, ils auraient euh, eu cette pandémie-là, cette pandémie du euh, coronavirus et tout ça, si c'était euh, provenant de, euh, de la nature. parce que là, euh, on, on transforme même la nature. On... C'est artificiel, euh, on met des choses, euh... Euh... C est... C est... on fait pousser les arbres, euh... c'est artificiel, tout, euh... tout devient euh... la nature a fait des, des choses. Euh, à ce qu'on puisse vivre euh, sur Terre dignement. Qu'on soit, euh, euh, on, est, on est sur Terre, c'est pour vivre de, de toute notre existence, de ce qu que la nature a, a décidé de euh, jusqu'à quand on, on peut vivre. Mais l'humain tue des masses de gens. Parce que je vois des, euh, des masses de gens, des, euh, des maladies, en créant des maladies, en créant des... Euh, pour faire des expériences, pour faire des, des, des choses. Euh, on nous fait subir euh, déjà la peur euh, en soi. Déjà la peur euh, provoque énormément de... Ça déstabilise le métabolisme. Déjà, rien que là, ça déstabilise tout, hein. la psychologie, notre morale. Et en déstabilisant tout euh, notre système immunitaire et tout ça, forcément, on se crée des maladies. On s'affaiblit. Parce qu'on nous met la, la peur à chaque fois. On nous met euh, constamment ça. c'est... C'est aberrant, quoi, qu'on puisse... Euh, qu'on puisse euh, aller au-delà, de, de tuer une masse de gens pour, euh, euh, de façon aveugle, à les faire, euh, comment dire ça, à les faire euh, exterminer, euh, euh, à les faire disparaître, jusqu'à un point euh, euh, que les gens soient affaiblis quoi, moralement, psychologiquement, et, et forcément euh, on tue la personne en faisant comme ça. On tue. Parce que le moral joue un rôle important euh, dans notre.. Euh, dans, dans notre métabolisme. Euh, euh, ça joue un rôle important Parce que forcément quand on a peur on, a, on se crée des angoisses on se crée euh, des tas de choses la dépression on se crée l'environnement euh, euh, euh, euh, anxiogène euh, on n'ose plus euh, aller nulle part on, on est à suite à ça alors forcément bah, parce que les, les élites, ils savent, hein, Ils savent nous prendre pour des.. pour des marionnettes, comme des.. comme si on est caricaturé, finalement, on est. c'est comme ça, et pas comme ça, pas comme ça, ça doit être comme ça. Et on doit suivre le processus et pas le choix, voilà. Et malheureusement, mais. Dans l'emprise de tout. quoi, Parce que l'humain coûte cher, déjà au niveau des bourses, ça, ça regresse, ça revient cher, l'humain. Alors, euh, comme j'ai disais, euh, je crois qu'ils essayent de, euh, de tout, euh, voir euh, les coronavirus et toutes ces, ces pandémies mortelles qui, euh, qui éjectent dans la nature euh, pour euh, Faire disparaître une masse de population. Et euh, moi j'en ai entendu euh, des, euh, des Guy enfin, Stone, je crois, qui se trouvent aux États-Unis, qu'ils ont l'intention, enfin, de ça a été marqué dans les, les commandements, les dix commandements, les Guy Stone euh, ils disaient qu'ils veulent euh, faire de la terre. Euh, qui veut purger euh, la, la Terre en, en éliminant euh, 500 millions de, de personnes, en essayant de... Que... Et ça, c'est vrai que j'ai vu sur euh, les documents euh, euh, sur, euh, sur internet qui circulent. Euh, j'ai fait des recherches et puis euh, ils parlait des gallstones, des trucs comme ça. C'est de la bah, Excusez-moi si, si je me suis trompée, mais je sais que c'est quoi. Et ça, ça fait, voilà, ça fait quand même des craintes. Quoi, hein, parce que, euh, on est né, c'est pas pour ce euh, euh, qu'on subit des, des choses pareilles. Alors pourquoi on, on, on nous a mis dans le monde alors, On nous a mis au monde. C'est pour euh, mourir euh, quelques années plus tard, il euh, y en a qui meurent, ils meurent bébé, euh, jusqu'à tout âge, hein. euh, C'est pas la nature hein, qui crée euh, tout cet empoisonnement qu'on met dans l'air, hein. on, on est déjà, ça devient irrespirable déjà l'air devient irrespirable, enfin, devient, a toujours été euh, irrespirable, sauf qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on a eu l'habitude de, de respirer l'air-là, cet air. Donc forcément, euh, bêtement, on se dit bah non, c'est la bonne air. Euh, l'air n'est pas fiable. Parce que euh, c'est comme si on, fait, on faisait le ménage euh, du plafond, et toute la poussière euh, se propage en euh, plein pied, hein. ça, ça se propage, forcément, quand euh, on fait le ménage, forcément il y a la poussière que nous, euh, quand on nettoie, euh, la poussière euh, descend, hein. donc on euh, reçoit toutes les saloperies, euh, déjà des avions, des, euh, des Comtrails, des Kentrails, des, des, euh, des géo-ingénieries, des choses comme ça. Et pourtant, ça, ça existe, hein. les géo-ingénieries, hein, euh, dire ça, c'est une facture. Ça existe, hein. il y a plein de monde qui le dit. Hein. et on est empoisonné de toutes sortes de, de choses. Ça va dans l'herbe, va... on dit que c'est bio. Mais, même avec les serres, euh, la, la saloperie euh, se propage dans un, partout, ça propage partout. C'est comme la poussière, ça, ça, ça se propage partout, même entre les, euh, par exemple les claviers, là, les, les, entre les souris ben, où il y a des trous, ben, la poussière va dedans, hein. ça va partout, partout. Et la poussière, bah, c'est nous qui créons tout ça, euh, à mon avis, c'est nous-mêmes qui créons tout ces saloperies, les bétons et tout ça, les radons, l'aluminium, les, euh, euh, les barium, euh, les strontium, tous ces bordels-là, tous ces métaux lourds qui nous éjectent partout. Que ce soit au niveau des usines, au niveau. Euh, la, la mort est partout. Hein. Malheureusement, on est empoisonné dans toutes les sens. Et euh, ça, on ne s'en rend plus compte, quoi. On est, est affaibli, de toute façon, on est vulnérable. Euh, à force d'être vulnérable, affaibli, euh, euh, on finit par se, se, se foutre de, du, euh, maintenant moi je vis, tant que je respire, tant que j'ai l'air, le reste j'en ai rien à foutre. C'est l'air pur, c'est il <rire> n'y a rien de pur, rien. La pureté n'existe plus, euh, ça existait à l'époque peut-être, de nos ancêtres. Ça existait euh, bien avant euh, l'invention des, des avions, ça existait euh, l'air pur. Euh, des endroits où on trouvait euh, de, de l'air pur. Mais là, c'est terminé, vous voyez, même dans l'Antarctique, il y a des... le des, des sang de il y a... a c'est plus euh, naturel, il n'y a rien de naturel, plus rien. Tout le monde meurt. Une mort subite euh, comme ça. C'est de, de pire en pire. Hein. Moi je ne veux pas être euh, dramatiser. Mais là que ce qu'on fait avec le coronavirus, c'est pareil. Hein. Et ça, ça a toujours été et poussières. Ça, c'est de la méchante saloperie, hein. ça. À force d'inhaler ça. Ça a aimé euh, euh, forcément, ça a aimé. Euh, euh, c'est une déstabilisation au niveau des, euh, des corps vocaux, euh, de la gorge, ça va au poumon, ça va dans tout le, notre métabolisme. Respirer ça, de ce qu'on mange, eh ben, les légumes ne sont pas, euh, ne sont pas fiables. Hein. Les légumes euh, ont été euh, remplis de pesticides, herbicides. Euh, plein de pesticides, hein, plein de, de métaux, métaux lourds, pour faire euh, dispara disparaître les, les insectes, pour pas qu'ils bouffent les euh, pour pas, pour pas qu'ils bouffent les euh, l'alimentation la, la, pour la, la pour l'exploiter après. Alors eux, ils tuent les insectes, ils tuent les. Euh, les mammifères, ils tuent. Euh, ça, ça, même les animaux, les, les, les oiseaux, les oiseaux, ils, ils sont. ils, ils n'arrivent plus à trouver euh, leur euh, propre nourriture. On leur prend tout. On leur prend tout. Euh, euh, ils, ils ont la, la nourriture, bien, certes ils ont la nourriture dans la nature, mais quand ils vont bouffer, quand ils vont manger, dans la nature, c'est euh, empoisonné. C'est rempli de pesticides. C'est rempli. Euh, les oiseaux ne sont pas, ne sont pas cons. Hein. Euh, ils ne bouffent pas n'importe quoi. Hein. Euh, ou alors, s'ils bouffent, ils meurent. Ils meurent peu, peu de temps après. Ils ont, ils ont plus à manger. Euh, ça circule euh, dans les cieux. Ça circule. C'est moi qui sont à la recherche. ils sont ils recherchent quelque chose, c'est des messagers. C'est des messagers les, les oiseaux. Quand il y a des, un, un mélange d'oiseaux euh, au ciel, euh, c'est qu'ils veulent nous, nous donner un message, mais qu'on on ne veut pas comprendre. On n'en a rien à foutre, on se dit, euh, ben, ils s'envolent c'est la nature, c'est comme ça, ils s'en foutent. Mais c'est un messager, hein, c'est un, un message hein, les oiseaux comme toute euh, espèce animale. Tout est tout est un messager, tout. Et c'est ça. C'est dangereux hein, de ce qu'on dit euh, Pire en pire, hein. Et là on dit le coronavirus, mais. Ça, ça se peut que ça a été malassé avec tous ces bordels hein, les, tous les métaux lourds, les pesticides, mélangeant ça, puis ça, ça mélange. C'est déjà l'air irrespirable. Moi, j'en sais rien. Moi, je, je dis des euh, choses euh, telles que euh, je ressens. Et déjà, l'air, euh, d'après ce qu'on euh, qu nous met euh, sur... Euh, ce qu'on nous injecte, constamment. C est, c est, ça ça n'arrête pas, c'est euh, un engrenage, ça n'arrête pas. C'est toujours dans le même euh, effet musinage, euh, euh, la rentabilité, l'exploitation, la, il faut... Euh, euh, euh, euh, voilà, on, on fait euh, tout pour euh, Nettoyer euh, les, les, de façon euh, à empoisonner la, la nature Parce que même les insectes, il n'y a plus rien, il hein, n'y a plus d'abeilles, plus, plus de coccinelles. Avant, je voyais beaucoup de coccinelles, maintenant j'en vois presque plus, j'en vois plus. Ou alors, il y a beaucoup de cafards, il y a beaucoup de cafards, ça y en a. Mais les coccinelles, il n'y en a plus. Il euh, n'y a, a plus de papillons, les papillons, euh, chez nous, il n'y en a plus. Hein. Il n'y a, a plus tout ça. Les sauterelles, il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est... Ça... Alors, vous voyez, les gens, ils ne sont pas inquiétés parce que... il y a eu des pesticides et tout ça. Mais là, on s'inquiète euh, du fait qu'il y a les coronavirus, les, les pandémies qui, qui circulent. Mais on, on doit s'inquiéter constamment. Parce que de ce qu'on on, on respire, c'est plus ça. C'est plus l'air euh, euh, pur, hein, comme euh, on croit, on croit euh, que c'est. C'est plus ça. Et euh, nous, on a, on a toujours cru bêtement que c'était l'air pur. On vivait normalement auparavant. Et maintenant, il euh, y a le coronavirus, la circulation du coronavirus. Ils mettent ça dans les médias, dans... ça met euh, de l'ampleur, et ça met euh, la peur aux gens, puisque la peur aux gens tue les gens. Voilà. Là, ça. Euh, ça euh, ils font tout pour euh, nous faire euh, mourir à petit feu, et qu'on ne s'en rend pas compte on ne s'en rend pas compte parce que nous on a été tellement soumis envers les médias les, euh, influencés euh, par des choses qu'on que aime on ne s'en rend pas compte on est aveugle euh, on s'en fiche <rire> voilà et puis on, on dit euh, mais ça c'est du n'importe quoi on ne croit pas euh, voilà quoi voilà mais pendant ce temps, et eh pas ben, les les pandémies circulent euh, constamment, hein. c'est pas depuis le coronavirus, hein. c'est depuis bien avant, hein. bien avant. Même bien avant euh, le, euh, la vache folle et tout ça, les, les trucs comme ça, le sida, les de l'époque. On, on vit constamment sous les pandémies, euh, sous les, les virus hein, finalement, parce qu'on meurt à petit feu. Hop, il euh, y en a qui meurent comme ça, euh, subite, Hop, allez, ah, il, euh, il mort. Voilà, sans raison, sans... Une mort naturelle. Voilà. On ne va pas dire euh, pourquoi... Euh, vraiment pourquoi il est mort. Hein. Ça, c'est euh, quand même quelque chose, quoi. Et là, euh, moi, moi c'est à mon avis. C'est mon avis. On, on est abétis euh, par des choses... Euh, on est obligé de, de croire et puis euh, malheureusement, euh, on nous fait croire que, bon, il y a des... Euh, certes, il y a des mouvements euh, pour euh, le climatique, euh, le, le réchauffement climatique, et trucs comme ça. Mais ça, euh, <rire> euh, tant qu'on fait circuler euh, tous ces bordels-là, que ce soit au niveau des usines, euh, des avions, des des voitures, des, euh, des travaux qui font constamment, parce qu'on respire hein, la, la poussière, les saloperies, les trucs comme ça. Moi, quand je, je fais le ménage, bah, tous les jours, je suis obligée, euh, euh, au niveau des rebords des fenêtres, tellement que c'est noir, les rebords des fenêtres, tellement que c'est euh, noir, c'est pas la nature, c'est euh, parce qu'on nous, nous, on nous éjecte, et on respire ça en même temps. Alors, quand on a euh, grandement les fenêtres, <rire> bah, toute la poussière va bah, bah, dans les, les pièces. Hein. C'est normal que euh, de, euh, notre chez-soi, c'est plus pollué. C'est vachement pollué parce qu'on est enfermé. On est dans l'enclos, tandis que dans bah, l'air, ça s'évade. Mais on est quand même euh, pollué dans les, euh, quand on va dehors. Hein. Voilà, c'est. Euh, c'est devenu euh, vraiment euh... moi, moi c'est mon avis, euh, si on n'arrête pas tout ça, euh, ben, on sera constamment pollué euh, par des. Euh, on mourra à petit, feu, à petit feu. On dit toujours qu'il euh, y a la vie et la mort, mais on, on ne meurt pas comme ça, hop, euh, hop, euh, comme ça. Euh, euh, sans raison euh, voilà quoi c'est aberrant il y a des choses à revoir beaucoup alors euh, le coronavirus pour euh, pour moi personnellement euh, c'est comme si je m'inquiétais euh, de l'air euh, euh, qui est irrespirable c'est un engrenage et là euh, il euh, y a eu la grippe et tout ça, euh, ça a toujours été, euh, depuis qu'il y a des saloperies quoi, hein. c'est ça, hein. les saloperies qui nous éjectent, que ce soit dans euh, des avions, des euh, chemtrails et tout comme ça. Mais les, euh, les, euh, voilà, il faut mourir quoi, il hein. faut naître et mourir, voilà. Parce que la, la vie est chère, et très chère la vie humaine ouais. euh, ça coûte énormément cher voilà ou soit on, on se met on doit se mettre en esclavage on doit écouter on n'est plus soi-même on est, soi -même. On, est euh, on est sous l'emprise euh, on est condamné quoi on ne s'en rend pas compte mais euh, euh, moi je réfléchis mais on est condamné quoi euh, quoi qu'il en soit on est on, on est vraiment dans cet enclos euh, sous le choix, euh, voilà quoi, et personne nous décide de la vie, hein. ils ont envie de nous tuer, ils nous tuent, hein, puis voilà quoi. on ne peut pas décider de notre corps, hmm. voilà, c'est comme si on, on nous met un, un on, on nous endort, on ne peut pas décider de notre corps, on nous injecte le produit et puis on dort, C'est ça, hein. Moi, je, je suppose, à mon avis, moi c'est mon, mon propre avis. Mais maintenant, les causes et tout ça, euh, euh, la solution, maintenant, si on n'arrête pas tout ça, mais on n'arrêtera jamais ça. La solution n'existera pas, n'existera plus tant qu'ils ont mis ça, euh, c'est constamment comme ça, même avec euh, l'intelligence artificielle et tout ça, nous devrons subir. Voilà, on, on est pisté par tous les moyens des, euh, pour euh, favoriser la, les élites, quoi, hein, pour euh, voilà quoi, c euh, L'intelligence artificielle, et, euh, euh, toute la technologie, la 5G, euh, euh, tout, euh, tout, tout ce qui est, euh, la reconnaissance faciale. Voilà, on se fait pisser partout hein, maintenant. C'est euh, quand même euh, dur, dur pour la solution euh, dire la solution là maintenant à part d'arrêter tous les systèmes euh, euh, qui, qui mettent euh, au niveau des usines euh, qui, qui font marcher constamment jour et nuit les usines les avions euh, les voitures les, euh, ben, les voitures c'est le moins qui pollue c'est pas ce qui pollue le plus, mais bon ça, ça contribue. Il euh, y, a, y a tout, tout c'est un chamboulement. Euh, S'ils si, si ne font pas arrêter ça, il ben n'y a, a pas de solution, je suis désolée. La solution c'est quoi Eux ils disent, mettre les éoliennes et tout comme ça, les, les photovoltaïques je ne sais pas quoi, les, pour euh, remplacer la, le système de chauffage et tout ça le euh, système euh, électrique euh, les voilà on est sur euh, la nature maintenant euh, je ne sais pas pour la solution à euh, part arrêter ça euh. voilà la solution euh, ça va toujours être mise en marche et, et les choses euh, seront Enfin, la terre sera toujours polluée, quoi qu'il en soit. Avec du lithium et euh, tous les métaux lourds, finalement. Même avec eux, les tout électriques. On va pouvoir faire tout électrique, mais on est pollué quand même. Hein. Voilà, quoi, euh, voilà, bah écoutez, j'en je termine là parce que presque oh, trois, trois quarts d'heure presque. 34 minutes. Bah écoutez, euh, je vous laisse et puis euh, merci de m'avoir euh, d'avoir visionné cette vidéo et comme euh, vous le savez euh, je ne vous oblige pas et... mais merci quand même d'avoir tenu euh, ces 44 minutes malgré votre temps et merci mille fois voilà et euh, je vous souhaite euh, bon euh, cheminement euh, dans vos enfin, dans, euh, dans vos projets euh, continuer, hein, voilà, et euh, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Allez, au revoir.